Tu donnes une banane à un serviteur, ça donne plus un plus un. C'est bien quand il y a les démons avec l'entour looper ou les mechas. Là c'est pas le cas. Van Cleave, dès que je recrute un serviteur, lui il gagne plus un plus un. C'est franchement pas dingo. Après il y a Asducas ou Professeur. C'est un peu dur à dire. Professeur c'est cool mais. On essaye le prof. cas c'est un des meilleurs pour moi. Top 2 ou top 3. Mais euh, Professeur, on l'a pas encore essayé. Ah mon Je suis C'est quand vous voulez. Ah, il, est dou il est Il est, il est.. Il est dur à réaliser le pouvoir quand même. 7 hein. mana. Ouf. Bon, de toute façon, avec ce perso, il faut aller dans les hauteurs. Hein. Mais c'est un peu compliqué d'aller dans les hauteurs, dans cette méta. Je pense que ça a été juste énormément nerfé, Professeur Putricide, à cause de cette taverne 5 qui coûte 11 mana. Salut Faxoma, bienvenue. Ça va très bien, merci de demander, et toi Ok, nice. Prestore... Chaque fois que vous invoquez un dragonnet, il gagne définitivement plus de plus 2. c'est sympa ça. Toki, ça découvre un serviteur de niveau de taverne supérieur. Euh, Migleton, il a choisi Tess, sacrément fort Tess. Lui, il est très cool là. et il euh, okay. y a un ETC évidemment. Salut SpacuCODE, je ne suis pas hype par cette méta, les quêtes manquent beaucoup. T'en penses quoi pour l'instant toi euh, Moi j'aime bien, je, je trouve ça super intéressant. Les games sont assez explosives, le jeu il est assez fou. Euh, ouais ça me plaît beaucoup. Le jeu est bien explosif comme on, comme on aime. De toute façon c'est pour tenir jusqu'à euh, le prochain patch. donc euh, Je pense que 4 mois comme ça, ça pourrait être, ça, ça, ça pourrait pas aller. Parce que c'est un peu trop. Par contre, là, un mois et demi jusqu'au prochain patch, ou deux mois jusqu'au prochain patch, ça va, ça va bien nous permettre de, de tenir, c'est chouette. On prend un chevalier de l'éternité. Bon, up. On peut tenter un up. Ah, lui, il a envie d'acheter des créas. On va faire le hub je crois, il a vraiment pas assez de bonnes cartes là. Pour Heroic T1 c'est pas mal pour assurer un bon early. bah il n'y a pas assez de tokens dans cette game, en tout cas j'avais pas de tokens sur ma deuxième ligne pour assurer une GIF curve. J'ai le token T2 si je peux faire une GIF. Ouais donc il a trouvé ses, ses tokens, donc on a bien fait de pas essayer de se battre, on aurait juste perdu presque encore plus. Ça serait fait taper. Ah pareil, en vrai on aurait pris autant. Ça c'est bien, c'est un joli up. Ça c'est rigolo. Est-ce que c'est pas... Ça fait 7. L'acheter, le revendre, à faire pouvoir. Ah, j'aime bien. C'est pas mal ça, 5-6 quand même. J'en fous que ça détruise nos serviteurs. On n'a pas de serviteurs dans un premier temps. Ouais c'est pas mal, hein. il a beaucoup de life. Ouais super. 6-11 parfait. C'est exactement le genre de truc qu'on veut là. Juste une grosse pomme de terre qui nous permette de tenir. Parfait. C'est absolument parfait. Il a un peu trop de rip-hop et de conneries. Malheureusement. Je préfère les bords resserrés avec peu de créa. Dommage. On a tué quand même quelques trucs. C'est cinq manas. Dur combat. L'important, c'est de vite se remettre en selle. Ça et ça? Ok euh, Merci Antique CC pour le Prime Merci infiniment Fichou j'ai pris Twitch Prime Pendant le mois gratuit et c'est clairement à toi Que j'ai envie de le donner mais il me propose Pas d'utiliser mon Prime quand je vais dans la rubrique S'abonner Il faut que tu lis ton compte Twitch à Amazon Donc euh, profil, paramètres Ce sera marqué lier Twitch à Amazon dans tes paramètres dans connexion, je pense, un truc comme ça. Et voilà. Et après, tu cliques sur t'abonner, ça te le propose. Bon, il n'y a, a pas vraiment de cartes que j'ai envie de prendre là. Je pas envie de partir sur dragon. On va rester sur mort-vivant. Prochain tour, on va up et on va faire le pouvoir. Euh, enfin, le, le buddy. On va invoquer le buddy. Merci, White Lobo, pour le prime. Comme ça exactement. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. Ça devrait tenir. Quoique, quoi, que, quoi, que, quoi, que... Ouah, quoi que... Wow, la malchance. Ouah, wow, la malchance. Ok. Oh, c'est 6 PV de malchance ici. Bon, hein. oh, bah ça, hein. Oh, hein. Abomination l Ardeur hein. Dur à dire ah, L'abomination c'est cool avec euh, Pull hein. Surtout que dans cette game il n'y a pas de Murloc Donc ça ça va quand même grossir Là c'est un peu léger pour le moment La question c'est est-ce qu'on va jouer mort vivant pas en vrai, si on a l'ardeur, dans tous les cas, on dépend quand même de la taverne 6. Et c'est vrai qu'on a déjà un pillard. Mais abomination, ça va vite grossir. Prochain tour, je vais faire quoi Je vais sûrement rester dans la 4. Je peux pas up. Si je reste dans la 4, il vaut mieux prendre d'abomination. Hein. Après, ça peut être focus, quoi. On va faire ça. C'est pas pour tout de suite, mais... Je pense à un truc qui peut bien scaler. Si ça aurait été un autre perso, j'aurais clairement jamais pris Abomination, mais avec ce personnage, j'ai quand même envie de commit euh, mort-vivant. Ah. Pourquoi il est tout le temps focus, lui pas sérieux ça On va prendre un taunt, peut-être là-dessus. Bon, on est un peu mieux là, mais. Ah là là, c'est vraiment pas de chance. On a pris beaucoup de points de vie, n'empêche, à cause de cette malchance. Ouais, ça fait 13 life. On est à 34 là. Très bien, up au prochain tour. Je pense qu'on a quand même besoin d'être dans la 5 ou dans la 6. Sinon, notre pouvoir héroïque ne sert à rien. Après il est possible que Professeur Putricide soit devenu le pire perso du, du jeu. Je pense que l'inaccessibilité à la taverne 6, enfin, la presque inaccessibilité à la taverne 6 rend peut-être le personnage totalement injouable maintenant. On va voir. Oh, il a envie. <rire> La victoire. Bah ouais, mais il a envie, Mac. Faut le tuer. <rire> Trop drôle. Ok. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Comme ça, au prochain tour, je up, je vais en parieuse et je fais pouvoir. C'est chaud, mais je suis obligé de partir sur des plays euh, comme ça. Hein. Euh, ça me paraît tellement obvious de mon côté de donner un prime à quelqu'un comme Fichou plutôt qu'un big, big streamer. Même si c'est pas mon pref. Pas sympa, ça. <rire> en gros, je te fais de la peine, quoi. <rire> La bienveillance te suivra, mon fils. Bah, Je sais pas ça, mais... T'as voulu être gentil, mais tu m'as fait un peu de mal. Bon, ça va être chaud de passer, hein. Faut passer, ou alors prendre pas beaucoup, genre rester à 13+, un truc comme ça ça va être chaud ah hein. oh, flûte ok non mais on va prendre 1000 hein. on va prendre 1000 le problème c'est qu'il n'y aura pas de mort ouais non c'est mort hein. enfin, c'est nous le mort bah il a bien monté notre euh, recousu mais ça n'a pas suffi hein. Ouais, Maligos c'est un gros perso en plus. Après, on peut rester dans la taverne. Ouais, dommage, on prend un poil trop. Hein. C'est frustrant parce que si on était à 13-14-14, Ouais, là on est, est trop bas. De à vous bon, on a le triple comme cela. On en donne deux, j'imagine. Ils en donnent deux, ça me fait double triple, c'est sacrément fort. Bon, plan B, hein. Plan B, hein, je crois. Avec ça. Genie, ça marche avec ça. On essaye d'être pragmatique aujourd'hui. J'ai pas envie de faire des 8. Et là on va quand même vers le 8. Hein. Le 10 mais... Ça ça réamène des choses. Ça re re ouais, C'est intéressant. C'est gratuit. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. C'est du pragmatisme. Hein. Là, on aurait pu juste up, faire notre pouvoir, mourir et puis dire Ah, ouin ouin ouin ouin ouin, pas de chance. Mais ouais, pas de chance, on le voit, mais pas de ouin ouin. Donc. Euh, Le recousu là il est cool. Bah, le recousu pour moi c'est ça. Merde j'ai eu le tourbilol. Et il revient en plus. Merde je vais mourir à cause de ça. Oh wow la malchance absolue. Il a ramené le tourbillon le gars. Bah là franchement je peux pas mieux faire. Ah hein. oh, il a ramené le tourbillon. Ah bah 8 quand même. Oh trop dommage. Franchement notre, notre compo elle commence à être cool. Oh, waouh, Horrible comme perso. Horrible. On commençait à prendre espoir, mais finalement, euh, sans jouer le perso, entre guillemets, avec juste euh, une bonne carte de taverne 6. Et encore, on a eu de la chance. On avait double trip. Franchement, on a eu beaucoup de chance. Ouais, la, la texture commençait à être mousse, comme tu dis. C'est clair, c'est clair. Là, on avait un board qui était très... On est tour 9. Hein. On avait un board qui était facile, tour 10, 11. Hein. On était très, très, très bon. Le gars, il a ramené tourbillon, deux surcroît, tou tourbillon qui a non mais là c'est incroyable, tourbillon qui a la réincarnation parce que c'est pas ramener un tourbillon s'il ramène qu'un tourbillon on fait égalité, mais il ramène un tourbillon avec la réincarnation non mais là c'est, oh la proba est dingue la proba est dingue et en plus la game est d'autant plus frustrante qu'on qu avait fait preuve de pragmatisme en acceptant bah, peut-être de ne pas faire un quoique on avait une belle compo finalement mais bah, d'essayer juste de faire notre top 4 et je pense qu'on là, on allait tranquillement vers le top 4 parce qu'on avait vraiment un super board. Waouh C'est ouais, vraiment la double frustration. A la fois le personnage qui... qui fizzle finalement, qui ne fonctionne pas, et en plus, qui se retourne contre nous. Vraiment pour nous, nous mettre le... Le... Le... Le... la tête dans le caca, quoi. Mode bah vraiment, tu... ça, ça t'apprendra de... De... à le jouer. Oh la proba était sur... De fichou sur... Ah, C'est un million. Une chance sur un million non, je pense pas. Mais... Je pense pas, non. T'as calculé ça de tête, tu t'es sûrement trompé. Mais... <rire> Mais... Waouh, wow, c'est incroyable.